Euh... Ouais, C'est ça, cassez-vous. Euh, bah non. Bah, ouais, voilà. Puis non on fait comment Y'a pas d'échelle. Bon, bah on peut rentrer. Oh non, on a un autre ça sent l'esquive, ça. Ah Non Mais bon, leur prend un dégât Mais à quoi je vais servir <rire> Bah alors, déjà que j'ai pas beaucoup d'XP. Donc là, ce que tu veux, c'est une map pour Bah non, il y, y a ceux qui résistent aux dégâts physique. Ah non, mais je suis plus de dégâts avec ma physique Mais oui, non mais, avec la magie, attaque ceux qui euh, ceux qui résistent. Mais, mais c'est lesquels <rire> C'est lesquels, du coup Mais non, en fait, c'est... Mais... Enfin, moi, si tu m'en trouves, je bourre, hein, mais... Euh... Là je vais retourner, je vais filer des coups de clé hein mmh. Ah non bah en fait non, je croyais que cela il... Je vais il me se sentir vachement utile moi dans ce je vais Me faire pas regretter du tout de pas avoir équilibré mon perso, tiens. Ah la magie c'est vraiment naze Il pas l'air dangereux Ah Il craint les bombes Méliqueur. oh, il oh, fait mal il écrins les bombes J'ai l'impression que je dessine un peu. Je suis mort. Je suis mort. Ok, il s'est fait démonter. <rire> ouais Des fruits, du fun Ah, le retour de Terminator. Bon oh bah... Il suffit de pas être devant, puis ça devrait être bon. Euh, enculé J'ai l'impression que, oh, que, que ce soit. Que soit touchable. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas touchable ce truc. Hein. <sne> c'est quoi cette portée Ah, maintenant il des Attends, il en de... attends, y a une croix. Ah, tu t'es fait un peu scruter la tronche. il hein. mmh. y a une croix dans le sol. Je sais pas si c'est pas un trésor qui est caché là. Oh, euh, es c'est pas bien. impossible. Non mais bien sûr, quand je fais le tour, il fait le tour. Chacun son coin. Hein. Par contre j'ai besoin de vie. Ah. Euh, ça. Oui. <rire> voilà, voilà, voilà. Non mais... Non mais non On se <rire> reste oh, chez Kerry. Chez qui Quoi Y'a a qui s'est senti visé. Ah non mais s'il commence à prendre les géants on va pas... Euh, ouais ça euh... On m'a embarqué! Moi aussi oh il m'a embarqué! Lâche-moi! Lâche-moi! Non mais <rire> pas dans ce sens je suis mort! T'as des potions toi! Non? Qui c'est qui a des potions? Eh oui, non mais faut que j'arrive! Faut euh, qu'il me laisse tranquille! Hein. Eh tu les bourres! Oh là là, <rire> Tout ce qu'il y a! Eh bourre! Bah c'est ça... <rire> mais, mais comment tes potions elles le. Oh le toutou! T'es prête? Voilà, ensuite je reprends le beholder. Non mais laisse-moi le chien quand même, oh, je l'ai débloqué! <rire> Allez, récupérer le chien les autres. Non, bah se lâche. Laisse le chien pour les gens. Il bug un peu le tout, -tout. Ah non, je voulais oui. pas... Merde, bah... <rire> <rire> Il est bien un petit pigeon quand même à ramasser des trucs. hein. vais même pas à les voir les ennemis. Ah bon, une fois qu'ils tombent par terre, c'est compliqué. Pour l'instant ça va, il me reste assez vite. Hein. Je suis un gros qui commence à apparaître. Ouais. Il y a de gros là Ouf là Qu'est-ce qu'il y a Ah je la mienne Non Non Lâche-moi Lâche-moi Lâche-moi Lâche-moi Assurez-moi mes flèches font quelque chose. Il est où je vois pas. Moi je bourre les bombes j'espère qu'il est... il y a un truc qui fait qu'un dégât j'espère que, que ça... c'est. pas mes bombes. C'est un des dégâts permanents. Moi je bourre. Ah il est juste derrière moi. Non il faut pas voir où il est. Bon c'est pas grave, moi tant que j'ai mes bombes qui touchent. Ah mais c'est bon, ça fait des dégâts. Aïe Ouais mais ça avance pas vite. Ah mais bon. C'est un gros boss aussi Oh quand je joue, ça fait. Enfin, en fait, bah, j'ai compris maintenant non je vais faire de dégâts. vous visez, les gars. De toute façon, si ça crie, c'est qu'il y a quelqu'un. Il pourrait quand même valider les armes pour tout le monde, ça ferait gagner <rire> <rire> Lumière Oh, c'est vachement efficace. Oh, what Quoi What Quoi Faux. J'ai l'impression que les. Faut pas l'attaquer ah, donc euh, qu'il est dans sa bulle la... D'accord ok D'accord donc là mes bombes sont en train de vous tuer donc je vais arrêter Rouge Ouais Voilà il faut taper quand rouge. il est en rouge oh, ok Euh Non, non pas la non. magie j'aimerais pas la magie Oh c'est chier Ah chouette alors si je suis utile Arrêtez quand il est en rouge Ah ouais, Taper le, euh, Ouais mais faut arrêter Physique Taper <rire> ouais, d'accord, je crois que c'est bon On est pas très en forme Oula Ah d'accord un ballon Vraiment faut taper le ballon ouais. C'est pas pratique ah Alors Ouais Tu pensais pas que... toujours trois formes J'aime voilà. pas, j'aime pas, j'aime pas C'est pas vraiment un scorpion non plus C'est un truc Oh, en plus, il y a des. contre, comment on pour l'attaquer Je suis pas sûr d'être très utile là. Ah là... hey, j'ai une bombe qu'il a eu Plus que 25. Oh, il me suit Arrête de me suivre Des bombes, quand elles touchent par terre, c'est fait Quand on oh, finit que niveau 20 Moi, je suis niveau 21. Il envoie Valser à l'autre bout de l'arène. Mais pourquoi toujours sur moi Qu'est-ce que je lui ai pas fait à ce boss Il bouge trop vite. C'est Ville Yoda. Ah Ça y est, Seb a réussi à toucher Il a perdu un tiers de ses points de vie oh. Et... Ah il se sent mal là Allez encore une forme Oh putain le décor se disloque. Ah, on peut bouger C'est Mathieu qui a sauvé la princesse Ouais wow. <rire> Bah, je te la laisse, hein. Bon, quand c'est qu'il y a qu'on repasse sur le champ de bataille, les bourrins qu'on est quand même, hein, parce qu'on a exterminé combien de peuples Enfin, niveau génocide, on est quand même pas mal classé là. Même les aliens. <rire> Et tout de suite, il la ramène <rire> La tête du machin. <rire> c est, c est clair. Tu m'étonnes qu'il fait peur aux animaux. Réaliser leur rêve, moi je veux bien, mais euh... on va arrêter le multijoueur en pire tout pire. Hein. Allez, bah, porte-toi. Hein. <rire> <rire> non, mais. Non, ah, oui, ah, non. Là... Ouais, non, non je suis mais... presque mort moi déjà. <rire> non, mais. <rire> euh, Allez-y, moi je vous la laisse. Hein. Anna, il sort de ta planque. <rire> <rire> êtes... C'est <rire> vrai qu'elle est planquée où bah, Derrière les cibles Derrière les cibles non. De Derrière les cibles le C'est se le, so... oui, le seul endroit où elle peut se planquer Mais c'est derrière le seul. Oui, regarde, regarde C'est le seul endroit où elle peut se planquer Mais tu ah. cours C'est pas con Oh oh, <rire> oh, quelle violence, <rire> oh, <'est> violence. <rire> Tu as le droit de te marier avec la plus belle d'entre elles, celle qui nous a donné le plus d'efforts Et voilà <rire> euh sweat mmh, T'es content d'avoir fait, fait ça <rire> pour ça hein Et toi t'es Eh <rire> hey Non mais je fais j'abandonne Plus 2 magie plus 7 en défense <rire> Alors oui alors c'est quoi ma... ma saucisse la bizarre que j'ai eue Alors elle fait moins 4 en force plus 5 en magie plus 5 en défense Mais je veux <rire> Je <rire> veux en plus elle fait des dégâts électriques <rire> <rire> ah. Moi je veux l'entendre. hein, tu on peut pas. Voilà. Nous plus quoi comme combo la scène. T'as jamais vu. Mais mais comment c'est possible? Il gagne tout le temps des trucs. Regarde ça. Regarde ça. <rire> ah!